Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration toute simple en utilisant l'outil crayon. On utilisera également l'outil courbe de Bézier, l'outil pulvérisé qui est là, notamment pour faire les arbres. Et puis on verra ici dans les filtres l'utilisation de la texture aquarelle pour mettre de l'ombré sur les nuages et puis un petit peu sur la montagne. Première chose à faire, on va paramétrer correctement notre outil crayon. Je vais faire un petit coup de crayon. On va choisir ici le mode « Créer un chemin de Bézier régulier. On va choisir un lissage à 20. Alors pourquoi 20 Parce que lorsqu'on fait un lissage à 20, ça permet d'avoir ici des, des pointes, notamment lorsqu'on va faire notre petite montagne. On va choisir « Forme aucune ». On va désactiver ici le magnétisme. Et puis ici, on vérifie qu'on a fond aucun, donc si vous avez un fond, vous cliquez sur la croix pour enlever le fond. Si vous n'avez pas de contour, bah vous avez qu'à cliquer ici sur la couleur de votre choix et venir glisser la couleur dans le contour. Donc moi, je privilégie pour ce tuto le noir. Donc une épaisseur ici de 1 mm, donc clic droit ici, 1 mm, et puis ici l'opacité à 100%. On va tout de suite maintenant ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Affichage, plein écran. On désactive ici l'écran large de façon à voir la même présentation que moi. Je vais tout de suite cliquer ici dans les préférences globales du document et cliquer ici sur l'orientation en paysage. Je clique sur la croix pour fermer. Je clique ici pour avoir ma page en entier. Donc Je vais cliquer sur l'outil crayon. Et je vais pouvoir comme ça maintenant faire ma montagne. Alors pour zoomer, on peut cliquer sur la touche plus du clavier, pour dézoomer c'est moi. Voilà donc là je fais un premier trait. Donc là on voit que bah, il a perdu les informations d'opacité. Voilà, à 100%. C'est bon. Je supprime ce trait. Donc, outil crayon. Donc, je fais ma petite montagne. Donc, je me mets ici. Puis, je fais des, petits, des petites pointes comme ça pour symboliser ma montagne. Voilà. Décidément. Euh, avec l'outil courbe de Bézier, on va venir fermer notre forme ici. Donc, je me mets ici sur le petit nœud. Je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique donc avec le stylet pour faire un deuxième nœud. Voilà, pour rester bien à l'horizontale, j'appuie sur CTRL, je clique avec, sur, avec mon stylet, puis je viens fermer la forme en cliquant là-dessus. Puis sur moins pour dézoomer. Donc là, je trouve que c'est un petit peu mal placé. Donc soit je clique sur l'outil d'éditer les nœuds, je fais un rectangle de sélection pour sélectionner les deux nœuds, je clique sur un des nœuds, j'appuie sur CTRL, et je viens déplacer ces deux nœuds vers le bas. Alors sur cet objet, on va mettre un fond blanc en cliquant là-dessus. Je vais faire apparaître la fenêtre calque et Objets. Et on voit ici qu'il y a le calque 1, et puis là j'ai le calque objet sur lequel donc, il y a ma silhouette de montagne. Donc je vais pouvoir renommer ici ce calque en montagne. J'appuie sur Entrée pour valider. Toujours avec l'outil crayon. Un petit coup de crayon, on vérifie toujours que tous les paramètres sont bons, voilà. Et on va pouvoir maintenant dessiner comme des petits rochers, comme ceci. moins pour dézoomer. Voilà. Voilà. Et ici je vais faire comme un gros rocher. Donc, toujours en ayant le bouton Shift appuyé de façon à conjuguer toutes ces lignes sur le même calque objet qui... dire que c'est bon donc je peux renommer ce calque objet en montagne info voilà on va grouper ces deux objets donc avec contrôle clic droit et puis je peux faire grouper ou contrôle g à ce moment là j'ai un groupe que je vais tout de suite appeler montagne voilà. donc ce groupe je peux le manipuler avec l'outil flèche noire venir peut-être le déplacer un petit peu plus bas comme ceci voilà c'est bon maintenant je vais faire avec le petit crayon je vais faire un nuage donc je me mets ici Je veux qu'un seul objet pour euh, donc mon nuage, donc je clique ici sur le petit nœud qui devient rouge lorsque je suis bien dessus, et je vais pouvoir comme ça fermer mon nuage. Voilà, comme ceci. Donc je lui mets un fond blanc, voilà, je peux tout de suite le renommer en nuage. Et je vais maintenant, avec l'outil crayon, pouvoir mettre des informations pour donner un petit peu plus de, de volume à ce nuage. Alors là vous voyez j'ai un fond donc je supprime le fond. Alors si par exemple vous voulez effacer un, une ligne, avec l'outil Télé, on peut venir cliquer ici sur cette ligne-là. À ce moment-là, vous voyez, j'ai sélectionné les, les deux nœuds, hein, ils deviennent bleus, ils sont sélectionnés, j'appuie sur Supprimer, tout simplement. Ou alors on peut faire un rectangle de sélection et venir séle supprimer tous ces nœuds. Pareil ici, là, hop, petit rectangle de sélection, on supprime. Voilà. Donc je reclique sur l'outil crayon. Voilà, une fois que c'est fait, donc on va tout de suite renommer ce calque objet en nuage info. On va grouper ces deux objets. Clique droit, groupe, et c'est le groupe nuage. Ce groupe, on va pouvoir le placer derrière la montagne. Donc Je peux cliquer sur le groupe là et venir le placer derrière mon groupe montagne. Comme ceci. Je vais ici diminuer l'épaisseur de mon nuage. Donc, clic droit ici et je passe à 0,5. Puis, je vais même diminuer un petit peu sa taille en cliquant là-dessus, en appuyant sur CTRL et SHIFT. Je trouve que c'est mieux comme ça. Maintenant, je vais faire donc mon petit personnage avec l'outil crayon. J'appuie sur plus pour zoomer, donc je vais faire la petite silhouette aussi. Les petites jambes. Et CTRL Z. Voilà. Avec l'outil éditer les nœuds. Donc pour sélectionner rapidement l'outil éditer les nœuds, on peut appuyer sur N ou sur F2. Voilà, je sélectionne tout. CTRL A, comme ça je sélectionne tous mes nœuds. Je clique sur un des nœuds et puis j'appuie sur Alt de façon à modifier un petit peu la silhouette globale de mon personnage. Alors j'ai l'impression que là, oui, les tracés ne sont pas fermés. Donc je vais sélectionner ces deux nœuds et les joindre, tout simplement. Et il me semble qu'ici aussi, vous voyez, les nœuds ne sont pas joints. Voilà, comme ça c'est bon, j'ai ma silhouette. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Donc là, on va appeler ça personnage. Et on va pouvoir mettre des informations. Donc comme tout à l'heure, outil crayon, et puis on va pouvoir... Voilà, donc là, simuler une petite capuche. Là, c'est le bras avec un petit peu l'ombre. Ici, on va mettre comme un, un sac à dos. Avec l'autre sangle. Cette partie-là, je vais mettre un petit peu de, de noir. Comme ceci. Voilà. Et à cet endroit-là, on va mettre du noir pour simuler un petit peu l'ombre. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà, c'est bon. Donc euh, sur ici, ce calque, je vais mettre un fond blanc. Et puis je renomme ce calque, je vais mettre personnage info. Voilà. Je groupe ces deux éléments. Donc outil, flèche noire, faire un rectangle de sélection. Et cliquer ici pour grouper. Et puis renommer ce groupe en personnage. Donc je vais augmenter l'épaisseur du tracé de ce personnage à 1.5. Je vais l'agrandir un petit peu. Alors vous voyez, les traits sont automatiquement remis à 1.5, c'est parce que j'ai désactivé ici cette option. Si cette option est activée et que je réduis la taille, le contour ne reste, ne reste pas à 1.5, mais par exemple est redimensionné par rapport à, à l'ensemble de mon personnage. CTRL-Z. Voilà, donc on pense à bien désactiver cette petite option. On va juste utiliser maintenant l'outil crayon pour essayer de faire des, des petits euh, arbres. Voilà, donc j'appuie sur Shift, comme ça j'additionne tracé, alors je schématise, hein. je fais un arbre type sapin, comme ceci, alors, je vérifie qu'il n'y ait pas de fond, voilà, je vais en faire un autre, comme ceci, un troisième, très rapidement, comme ceci. Je vais sélectionner ces trois objets, les réduire fortement, euh, je vais mettre ici euh, peut-être un, Voilà. donc sélectionner ces trois objets, je vais cliquer là-dessus pour pouvoir les pulvériser et créer un petit peu ici comme une petite forêt. Alors les paramètres, on choisit ici clone, largeur 9, quantité 70, oh, les 50. Rotation, une légère rotation, 4, 5. Échelle, ça va permettre de diminuer la taille ici de nos petits sapins, entre 100% et 50%. Les éparpilles à 70 et puis le reste c'est bon. Alors on va sélectionner tous nos arbres, et on va les grouper, CTRL G. Et on va pouvoir éventuellement réduire un petit peu l'ensemble de nos arbres, comme ceci. On peut bien sûr euh, retravailler ce groupe, hein, ici, que je vais tout de suite renommer arbre. Voilà, si je me mets à l'intérieur, je vais pouvoir sélectionner tous mes arbres. Alors, hop, CTRL A, voilà, je suis bien ici dans mon groupe, où il y a tous mes arbres. Et je peux venir ici utiliser l'outil sculpte ici, cette option qui permet de, de diminuer la taille de certains arbres. On va peut-être augmenter la force à 25. Voilà, pour réduire un petit peu la taille de tous ces arbres-là. Et si j'appuie sur, euh, sur Shift, je grossis la taille des arbres. Et j'oublie pas de placer mon petit personnage au premier plan en cliquant là-dessus. Donc ceci étant fait, on va maintenant terminer en utilisant l'outil crayon. Donc je vais faire un petit coup de crayon. Je vais mettre ça à 6 par exemple son opacité je vais mettre à 50 et on va utiliser ici le filtre texture aquarelle je vais faire apparaître ici l'éditeur de filtre et on va modifier ici le flou qui a une, un flou à 15 qui est beaucoup trop on va le réduire tranquillement par contre on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit artefact à l'intérieur donc pour cela il faut venir décocher ici la région sélectionner ici l'outil éditer les nœuds comme ça on a deux petites croix et venir déplacer voilà les petites croix de façon à faire disparaître l'artefact. Une fois que c'est fait, je sélectionne l'outil crayon ici, et je vais pouvoir mettre un petit peu de de texture sur ma montagne, voilà comme ça. Comme ceci. Alors je trouve que 50% c'est peut-être un peu trop, je vais mettre ça à 25. Mieux. Euh, bien sûr, on peut revenir sur l'éditeur de filtre et si on considère que il bah, n'y a pas assez de flou, on peut augmenter le flou ou le diminuer. Ouais, C'est mieux 3. Donc je vais mettre également un, un petit peu de, de gris sur mon nuage. Éditeur de filtre, on, on lui applique l'effet filtre watercolor, on voit qu'il est utilisé par deux objets. Puis sur Shift pour pouvoir additionner. Alors cet effet filtre, donc ça c'est pour les nuages, donc il va falloir que je le mette dans le groupe nuages, comme ceci. Et ce filtre là, c'est pour la montagne, donc je le mets dans le groupe montagne.